Salut à tous, vous êtes sur 100% Accessibilité. La vidéo de aujourd'hui veut parler d'un système de clé USB qui s'appelle Titan One. Ça permet d'adapter euh, tout type de manette, par exemple comme la Xbox ou la PlayStation 4. Honnêtement, ça permet d'adapter l'handicap de la personne sur ces jeux vidéo. Mais par contre, avec ce système de Titan One, vous êtes obligé d'avoir un ordinateur à côté. Avec le programme intégré dans l'ordinateur, permet d'adapter toutes les touches qu'on veut. Franchement, euh, je n'ai jamais entendu parler de ce truc, je l'ai essayé, j'ai trouvé ça énorme. Voilà, je l'ai euh, commandé sur internet. Franchement, euh, ça vaut le coup. En fait, je l'avais essayé chez une connaissance. Du coup, grâce à lui, j'étais comme un dingue de pouvoir jouer euh, sans forcer. Franchement, euh, ça vaut le coup je vous le conseille. Franchement, bah, je ferai une prochaine vidéo en test euh, réel, je vais vous laisser mais n'oubliez pas de liker en bas à droite et salut salut tout le monde